Personnellement, je n'ai pas, pas le courage ni l'aide à, à lire cette erreur majeur de la littérature Mais je voulais juste ajouter comme ça que j'avais traduit des poèmes de Mina et que naturellement je ne sais pas du tout le serbe ouais. et, et je suis très content d'avoir fait ce travail avec Nina et je trouve ces poèmes très, très beaux et je m'en suis inspiré comme un musicien, s'inspire d'une partition pour jouer de la musique. Et je pense que la, la traduction ne, ne peut être qu'un qu qu commentaire ou quelque chose d'inspiré et non pas quelque chose qui rendrait fidèlement mot pour mot la pensée. Ça s'appelle la euh, directive centralisatrice. Voilà. Bon, il La punaise. Tu es revenu être répugnant avec ta petite tête qui oscille sur elle-même. Tu as avalé la poudre d'un insecticide mortel de l'empoisonneur. Et je dis que tu n'as jamais eu le droit de vivre, ni le droit d'avoir une meilleure mort, comme tous ces pauvres êtres pitoyables qui grimpent, qui rampent, qui mordent sur des béquilles et aussi sur eux-mêmes. J'achève cette métaphore à travers la fenêtre sur les cordes à linge, et à travers l'espace, et à l'instant où je te tue, je dois te dire ce que je ressens pour toi, comme tous ces pauvres êtres pitoyables qui grimpent, qui rampent, qui mordent sur des béquilles, et aussi sur eux-mêmes. Tu vois, toi et moi, nous venons d'une autre histoire, oui, où ils aiment le sang, la nuit romantique est le secret d'une fraîche peau qui hante le vampire. Comme tous ces pauvres êtres et pitoyables êtres qui grimpent, qui rampent, qui mordent sur des biquilles et aussi sur eux-mêmes. À chacun son rêve. Dans un quelconque trou sombre de l'univers, nous allons tous enterrer nos corps fatigués. Chacun reposera cette tête nue et sa police, et chacun restera rigide et jaune, exactement comme toi à cet instant, lorsque tu te glisses sous mes vêtements, comme tous ces pauvres et pitoyables êtres qui grimpent, qui rampent, qui mentent sur des béquilles et qui aussi sur eux-mêmes. Bravo, excuse-moi, je ne peux plus, uh, plus dire. Oui, mais, pas grave, hein. mais je dire quand même. C'est pas grave. Hein. Attends, je vais te filer. C'est en ligne. mon héros, il a mené 123 migrants, et leur a trouvé abri. Abri nourriture, huit mois en prison puisqu'il est interdit par la loi de 2012 de perpétrer le délit de solidarité partout s'attend le mal telle une toile empoisonnée un mm.